Nous venons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 Nous, que tu as vraiment prédessiné, que tu as connu d'avance, mon béni, aimé Père Saint Dieu, tu as voulu aussi nous rassurer encore dans notre marche, que réellement, tu es le Dieu qui nous a vraiment vus et qui nous a aussi promis, et nous rassurant aussi certainement que toi, tu arriveras aussi à nous mener aussi à la perfection, Père. Merci encore pour uh, ces moments bénis que tu nous donnes encore en cette soirée, de rassemblés, uh, rassembler, Saint, avec ce peuple qui est à toi. Dans ceux qui est ici, béni, mais Père ceux qui sont aussi au loin, nous prions pour eux, Père. C'est vrai que ce soir, ça n'a pas été très facile pour eux. Mais nous prions que tu le bénisses, que tu le soutiennes, que tu les assistes aussi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Et nous sommes vraiment attachés aussi à toi et nous, nous crions à toi aussi parce que nous avons besoin de toi pour ce temps et le moment, pour ce séjour Père Tumisson, que nous avons au devant de nos Père Saint-Dieu. Nous t'implorons la grâce d'être avec nous, Père. Sois béni, exalté Père Saint-Dieu pour la force, pour le soutien, pour le secours que tu as nous apporte encore davantage mon roi. Oui Père, nous avons vraiment confiance en toi. Nous nous tenons vraiment ferme Père mission dieu parce que nous savons que toi tu faillis jamais Tu ne failliras jamais Ce que tu as fait comme promesse tu la tiendras Seigneur Oh Dieu tu as dit que les cieux de la terre passeront mais ta parole à toi Ne pourra jamais passer Oh nous avons confiance en toi Père C'est Merci de tout notre cœur pour les chants de les cantiques Mon roi nous t'avons chanté Nous te remercions pour l'inspiration et pour tout Ce que tu as eu à pouvoir faire encore en ce jour Père oh Dieu, gloire et louange à toi Père en Dieu, Tu es celui qui a fait des merveilles Père Dieu, pour nos frères et pour nos sœurs Encore en cette journée combien nous sommes réjouis pour les bénédictions et les bienfaits que tu as accordés au Notre Père, que tu sois donc exalté encore ce soir, car nous t'avons ainsi prié au nom de jésus Christ, Amen Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse vous pouvez vous asseoir Nous sommes heureux comme David pouvait s'écrier encore Je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel et nous, nous disons merci Seigneur de nous avoir permis de pouvoir être aussi ensemble, de chanter le chant des Sion et de glorifier les noms de notre Seigneur. J'ai eu à pouvoir entendre que là, c'était la semaine, non c'était mardi je pense, je ne sais pas quel jour nous sommes aujourd'hui, c'est que c'était mardi, et ils entendent que notre sœur Elodie de, de Bordeaux était donc arrivée avec donc ses enfants, ça, ça réjouit aussi mon cœur. Et je crois que chacun de nous aussi, nous sommes aussi heureux de savoir aussi que nos bien-aimés qui sont sur, et encore d'autres aussi qui sont donc en chemin, qui ont ce désir de pouvoir se joindre aussi à nous pour toutes ces réunions que le Seigneur, notre Dieu, nous a donc aussi mis à cœur. Combien nous sommes dans la joie de pouvoir réellement avoir des moments comme ceux qui sont donc au devant de nous pour avoir la grâce de pouvoir être dans la maison de notre Dieu et tous les jours. Ça ne devait pas être quelque chose qui soit un problème pour nous parce que dans les scènes Écritures on dit ils étaient tous chaque jour assidus au temple. C'était donc leur vie, un plaisir énorme, effectivement, pour ceux qui ont été touchés par la parole du Seigneur, de pouvoir avoir... Parce que c est, c est, pour eux, c'était toujours Barnata, « Le Seigneur revient bientôt ». Donc, euh, c'est préparé avec empressement, um, avec euh, avec joie et, et, et, et cette parole de l'Écriture qui qui est donc uh, prononcée là. Qui dit « ils étaient, ils étaient chaque jour assis au temple et ils persévéraient dans la communion prêtrinée, dans, dans les prières et, et dans la fraction de pain. Nous voulons, c'est cela que nous tendons, à ce que toutes ces choses là, qu'il ait les qu'il les asiles et tout ça, on devrait que seigneur notre Dieu nous le redonne, nous, quand nous chantons, redonne-nous ces jours heureux, quand le Saint-Esprit, nous avons besoin de cela, de cette flamme, effectivement, et nous sommes heureux parce que Dieu qui l'a dit, il va le faire. C'est les désirs profonds de notre cœur, et aussi pour que le Seigneur, notre Dieu, qui a fait vraiment la promesse, parce que cette promesse qui nous console aussi, il a dit, voici, je suis avec vous Amen. tous les jours. Jusqu'à la fin des temps. cest à que chaque jour qui passe, nous sommes heureux. Et nous savons que notre Dieu nous, nous garde évidemment aussi. Il a, il a fait aussi cette promesse de pouvoir prendre soin de nous dans tout le moindre détail. C'est ce qu'il fait. Et, et à notre tour aussi, nous voulons aussi nous donner davantage au Seigneur, notre Dieu. Ce qu'il nous demande effectivement, que, comme le Seigneur a répondu à ces scribes-là qui posaient la question, quel est le premier, le plus grand de tous les commandements et écoute toi oh Israël éternel et unique Seigneur. Tu l'aimeras de tout ton cœur, de ton âme, de ta foi, de ta pensée. C'est ce que le Seigneur, notre Dieu, attend de nous. Parce que dans l'Ésaïque, les en 28, je pense, il dit que ce peuple, quand il s'approche de moi, il me loue simplement des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Dieu aime vraiment être aimé et surtout avoir la première place. C'est pour ça que nous devons toujours, dans toutes les circonstances, être toujours enflammés de Dieu. Hein, nous entrons dans sa maison, peu importe qu'on est trois ou deux, enflammés. Il faut que la chaleur que moi j'ai, je la communique. Je dois chanter les cantiques avec joie. C'est vrai. Je ne peux pas comprendre qu'on chante comme si nous étions à la morgue. Non, non on doit chanter. Il oh, ne faut pas attendre que nous soyons nombreux. Non, même moi seul, là, je me lève. Je le chante, s'il faut danser, peu importe. Je danse tout seul. Ah oui, c'est comme cela. Ah, c'est comme ça que nous disons quand l'Esprit de Dieu habite en moi. j'ai chanté comme un David. Il nous faut des David. Hein? Il nous faut des David, ces hommes-là qui pouvaient regarder Goliath et dit aujourd'hui même. Parce qu'il n'attend pas que l'armée soit avec lui. Non, lui seul. Tu es seul, ma soeur, Amen. tu es seul, mon frère. C'est toi qui dois montrer que Dieu est avec toi Amen. et que ton Dieu à toi, il vit. Amen. Et que je ne suis pas dans une morgue, mais dans la maison du Seigneur. C'est ce que nous avons besoin. Nous entrons dans une phase que Dieu nous accorde, la grâce de pouvoir réellement y entrer pour du jour, à pouvoir avoir, être dans sa maison pour écouter sa parole. Ça donne des moments tout à fait bénis. C'est pour ça que les diables combattent. Tout à l'heure, nos frères ont eu des problèmes techniques. C'est pour ça que vous avez vu un peu ceci. Parce que la connexion ne passait pas bien. La technique ne passait pas bien. Mon grand, quand il est venu ici, il ne pouvait pas avoir la possibilité parce que les micros ne passaient pas aussi. Mais nous savons que nous avons Amen. la victoire. Amen. Nous avons notre Dieu. C'est pour ça que vous devez apprendre. Micro ou pas micro. Amen chantez, c'est-à-dire que vous êtes là, même s'il là devant, vous, vous aussi, votre voix soit aussi, vous chantez, vous glorifiez Dieu, que Dieu nous aide, nous, nous, nous sommes des vaillants soldats, les vaillants soldats de Christ effectivement aussi. Nous prions pour nos frères et sœurs qui sont donc en connexion, nous demandons pardon, que Dieu vraiment les bénisse, ils ont souffert parce qu'ils n'entendaient pas, Et vous vous entendez vous mais lui on n'entendait pas, il chantait les pauvres, en tenté de regarder, il chantait, il chantait, mais en fait les sons ne sortaient pas. Alors les autres qui sont donc de l'autre côté de l'écran ils se fatiguaient. ils disent que toute la soirée on sera comme ça, il n'y aura pas de son. C'est pour ça que vous devez toujours prier. C'est pour ça que je prie aussi que Dieu nous donne encore des frères aussi, Mais faut que, mais nous avons des frères c'est toujours pas facile. C'est pour ça que vous voyez que le frère Daouda qui est toujours assis là, il n'est pas là parce qu'il doit courir là-bas. Et notre frère a eu un contre effectivement. Donc tout ça, nous remercions notre Dieu. Mais c'est surtout bien pour nous, que dans toutes circonstances, nous devons toujours avoir la joie et glorifier notre Dieu. Nous prions le Seigneur qu'il aide aussi nos frères et soeurs qui ont vraiment ce désir de pouvoir se joindre à nous pour que nous puissions ensemble traverser cette année qui vient de se terminer pour entrer dans une année nouvelle. Remercions Dieu notre Seigneur pour son amour et sa bonté. Et je crois que c'est Lise que le Seigneur avait inspiré de composer ces cantiques-là. Vous savez, je quand je regarde autour de moi les années, c'est merveilleux. Hein? C'est pour ça qu'on doit prier quand même que Dieu les aide. qu'ils continue à inspirer encore. Pas, pas venir nous chanter des palalabata, palalabata. Nous ne voulons pas des choses là qui viennent de choses. -là. Nous voulons des inspirations comme cela. Quand ils chantent effectivement, nos frères, ceux qui sont inspirés, ils chantent. Vous sentez que ça, ça, La console. Quand, quand ce sont des choses qui... Pour faire des bruits, on n'a pas besoin. Nous voulons des choses qui nous parlent, Amen. qui nous touchent et qui nous montrent que notre Dieu est, est fait vraiment le travail dans tout un chacun de nous. Nous sommes appelés à être spirituels. C'est-à-dire que ce sont des choses qui sont inspirées par l'Esprit de Dieu qui nous intéressent. Ce que les autres, vous savez, nous ne voulons pas dire quoi que ce soit en rapport avec ce que les autres peuvent faire. Mais ce dont nous sommes concernés, c'est ce que Dieu fait parmi nous. Alors, nous voulons vraiment prier que Dieu nous aide à ce que les dons qu'il a donnés encore davantage parmi nous soient réveillés pour que nous puissions vraiment... Parce que, comme je le disais, notre foi, je dis, il nous est nécessaire de pouvoir aussi prendre le temps de chanter, parce que nous avons des dons. De passer un moment où la louange l'éternel, nous chantons, nous chantons, puis nous prions, lisons un peu, puis nous chantons et puis nous rentrons. Et sûr, oui. Je crois que j'ai déjà eu un témoignage comme ça aussi, mais ça c'est de l'étranger. La sœur Mélanie, je crois qu'en Côte d'Ivoire, je vous l'ai dit. Oui, oui, c'est de Mélanie elle et, et, et, et hein. est toujours connectée c'est à dire qu'elle était malade et puis quand elle et la connexion s'est faite puisque c'est son assemblée elle s'est connectée aussi alors euh, c'était un moment quand notre précieux frère tournait des cantiques là, vous sentez comment ça va et puis elle était malade elle dit mais comment je vais faire pour pouvoir mais elle était quand même là la a forcément manquait. il dit non, je dois m'élever, je dois louer Dieu Il elle a fait cet effort et s'est élevée il a commencé à louer Dieu en chantant, en dansant, commençant à petit, puis il est rentré dans, dans les chants et les cantiques. Tout d'un coup, il a été guéri. Amen. Vous voyez que Amen. par les chants, les, les seigneurs peuvent faire de merveilles lorsque nous prenons à cœur toutes ces choses de Dieu. Nous l'avons entendu, et je, je prie encore que Dieu nous rappelle cela, ce que je le disais hier à notre bien-aimée sœur. Quand Dieu t'a racheté, c'est pour ça la louange est ici aux hommes droits. Et nous allons lire un psaume merveilleux ici, le psaume 1. Vous savez que nous l'aimons beaucoup, hein? Il n'y a rien qui doit affaiblir toi. Quand le Seigneur t'a racheté, notre Seigneur, notre Dieu, notre Rédempteur, notre Roi, il est notre tout. Vous le savez, hein alors, mon frère et ma soeur, j'ai dit, le prix du rachat qui a été payé, et ça, vous devez, je parle vraiment que Dieu ouvre votre intelligence pour que vous compreniez. Le prix du rachat qui a été payé, c'est-à-dire que, toi et moi, on nous a vendus à un autre maître, c'est-à-dire, c'est Satan donc prisonniers dans ce monde. Donc, on ne vivait que selon ses règles, effectivement, donc c'est-à-dire qu'on faisait que ce que son esprit qui nous avait possédé nous poussait à pouvoir faire. On était donc dans l'obligation de pouvoir le faire. C'est pour ça que vous voyez que les gens qui sont dans le monde, effectivement, quand il y a un mouvement qui sort, ils sont donc obligés de pouvoir suivre ces mouvements. Parce que ce sont les esprits qui les poussent. Ils sont donc dans l'obligation. Vous savez, la délivrance de Dieu, c'est une grâce extraordinaire. Parce que quand Dieu nous rend libre, tu dis mais je, je peux pas, tu es libre maintenant de choisir aisément ce qui est bon, il ne Mais eux, ils sont dans l'obligation parce qu'ils ont vendu leur droit. Et voilà que nous étions tous vendus à. à cette c'est lui-là qui était donc le maître qui dominait sur nous. Si donc, vous ne rien faire d'autre que pécher, voler, commettre toutes les impiétés que vous savez. Donc, parce que notre nature était comme cela. Donc, nous lui appartenons, on ne pouvait pas faire autrement. Mais maintenant, pour que nous puissions arriver à pouvoir être détachés de lui, on ne pouvait pas. Parce que pour détacher, être détaché de lui, il faut que l'on paye. C'est pour ça qu'on avait dit, le Seigneur parle de la loi, de, la loi du parent rédempteur. Donc, parent rédempteur, c'est en fait quelqu'un qui est dans ta propre famille. Vraiment proche de, donc c'est-à-dire dans la propre famille, à toi. Et alors, toi, tu avais eu à pouvoir avoir tout ce qui était à toi, si, mais quand, en certain moment, tu t'es trouvé dans les dettes. Et puis, bon, celui qui est et qui tu, tu as en pouvoir emprunter, il est venu maintenant te prendre avec tout tes biens pour pouvoir, il va pouvoir aussi, oh, c'est bien à toi que tu, qu'il a pris, ne veut pas être suffisant pour pouvoir rembourser la dette que tu lui dois. Parce que la dette était énorme, tout est bien, et toi-même, évidemment, qu'il a pris un esclavage, ça suffisait pas pour qu'il soit remboursé. Donc, il s'est dit lui-même qu'il t'a pris un esclavage avec tout tes biens, effectivement, pour toute ta vie entière. Tout ça que et VV mouraient à l'esclavage, effectivement, leurs enfants, enfin, parce que vous ne pouvez pas payer la dette. Mais maintenant, on disait que si tu as un parent rédempteur, Amen. qui a maintenant des moyens aussi grands, il a le droit de pouvoir venir dire à celui-là, dit voilà, celui-ci, c'est mon sang. Oui? Donc je viens donc payer ce qu'il te doit. Pour que maintenant, toi maintenant, puisque je te paye ce qui te doit, alors tu le restaures aussi ce que toi tu avais pris. Alléluia. Amen. Alors, dans cet exemple, effectivement, c'est ce qui s'est passé. Mais maintenant, dans le domaine spirituel, ça veut dire que nous étions vendus au péché personne ne pouvait dire que moi je n'ai jamais péché tous nous étions donc des pécheurs tout en plein là dedans et nous nous y plaisons et nous encore continuons c'était notre vie en fait donc personne ne pouvait me détacher de là parce que mon papa a vendu au péché maman a vendu au péché donc par tous les moyens ça savaient pas en sortir de cela alors il fallait hein, qu'il puisse arriver à pouvoir payer le prix alors ces prix là qu'on pouvait payer effectivement pour, pour, pour mon âme à moi parce que c'était un prix pour ton âme alors, qui pouvait payer les prix pour rachat de ton âme Parce qu'il ne s'agit pas de simplement qu'on te fait sortir quelque part pour le bien naturel, mais là il s'agit de ton âme à toi. Donc il fallait payer les prix. Or Dieu avait mis la barre tellement haute qu'il fallait que tu, tu puisses avoir un parent rédempteur, mais étant de ta famille à toi. Étant de toi parce qu'il était un parent proche. Mais qui.. N'a jamais eu à pouvoir, ni même pas petit péché. Donc, même rien, donc rien, de rien, de rien, qu'on peut dire qu'effectivement, qu'il pouvait. Qu C'est-à-dire que sans, sans, sans péché dans, dans, dans tous les domaines. Or, pour pouvoir les trouver, c'est impossible. Parce que d'abord, nous l'avons entendu, si c'est un homme, c'est qu'il est venu par les moyens, même par lesquels Dieu n'a pas voulu. Donc, tout homme qui naît par ces moyens-là, il est d'office un pécheur. Donc, c'est-à-dire condamné à pouvoir vivre dans le péché. Et puis, Satan dit, mais j'ai le droit maintenant sur lui, personne. Il peut même pas Il était sûr et certain à 100% que tous les hommes, effectivement, seront toujours esclaves. Parce que, donnez-moi une réponse à cela. Parce qu'il fallait que la personne qui doit vous racheter soit une personne sans péché. Alors, qui pouvait être sans péché? Parce que, ah ben oui, qui pouvait être sans péché? Parce que tous à partir de la naissance, donc on est venu par ces moyens-là que vous connaissez très bien. Donc nous sommes tous là-dedans. Donc impossible. C'est comme cela que Dieu a fait quelque chose qui était impossible. Et il l'a rendu possible. Alors la Bible nous fait savoir que Dieu s'est fait. Aha. Donc Dieu lui-même, il s'est fait chier. C'est pour ça que Joseph ne veut pas connaître Marie. Non, parce qu'il allait souiller, ce n'est pas possible. Non, parce que là, le diable allait dire effectivement que non, il y a eu le passage d'un homme. C'est pour ça que Dieu a gardé Marie dans tout le moindre détail. Oui, oui, oui, oui, oui, oui. oui. Et, et, et ça, frère, le diable pouvait tout faire. Ça, je veux que vous compreniez cela. Les diables pouvaient tout faire, rôder autour de Marie, agir, pousser. Marie n'aurait jamais. Amen. Pour quelle raison Parce que depuis la Genèse, Amen. quand Dieu a parlé, Amen. il avait vu Marie. Amen. Et la parole que Dieu avait prononcée, c'était donc « garde-corps ». Donc on pouvait faire tout le tour possible. Marie n'aurait jamais cédé. Amen. Et même s'il voulait céder, oh. il y avait quelqu'un qui protégeait, Amen. qui l'aurait poussé. Frère, vous ne connaissez pas Dieu, frère. Oui, c'est très. C'est pour ça, frère, nous nous devons l'adorer. Dans toutes les circonstances, que tu sois un, que tu sois deux, avec trois, frère et soeur, le peu de temps que tu as, donne à Dieu. Amen. Amen. Tu te rendras compte un jour en disant que Dieu avait raison. De toutes les façons, il aura toujours raison. Alléluia. Il a toujours raison. Ah, oui. D'ailleurs, vous avez remarqué, effectivement, que quand Joseph a commencé à avoir des, des équations dans la tête, effectivement, il dit, bon, ainsi, « Dieu veille !» C'est l'ange qui vient Amen. voir. « Joseph, Joseph !»« Joseph, Joseph, ne te trouble pas !»« Parce que Dieu veille !»« Mais qu'un point de prendre Marie, ta femme !» Sois en paix. Est-ce que vous comprenez Vous me regardez comme ça, mais mais c'est la vérité, frère et soeur. C'est Dieu est merveilleux. Alors, c'est comme cela qu'il a eu. Vous savez, j'étais dans mon bureau. C'est extraordinaire. Mon petit-fils, Solomon. Vous le savez, non Alors, j'étais assis. Non, il, il m'a étonné. Il vient, il me regarde, il est papy. Moi j'ai dit, euh, oui. Alors il me pose la question de pouvoir savoir, et comment est-ce que Jésus est venu au monde Alors, euh, je, je, je, je commençais à pouvoir me dire, mon Dieu, comment j'ai pu expliquer à Solomon ici qui me pose cette question-là. Alors je lui dis, euh, voilà, euh, euh, Marie, je lui donne un exemple, je ne sais pas si vous l'expliquez ici. Non, non, vous dites, Alors je lui dis, Dieu a, a, a créé euh, celui de sang, ça que qu'il a donc placé quelque part dans Marie et puis euh, là il a formé donc euh, cet œuf qui a eu à pouvoir maintenant être là dans Marie et qui Marie aussi a eu à pouvoir avoir donc euh, le ventre qui devient pour qu'un bébé se forme à l'intérieur alors il me pose aussi la, la question donc il de me regarder alors, j'ai dit, c'est Dieu qui a eu, donc, à pouvoir faire cela. Alors, euh, il <rire> dit, donc, euh, Marie donc a eu à pouvoir avoir son bébé, et le bébé est né. Et ce bébé-là, ben, c'est Jésus. Donc, euh, il, il, il est né, parce que Dieu a eu à pouvoir euh, agir comme cela. Sur le monde me regarde. Parce que je lui ai dit que c'est Dieu qui a eu à pouvoir faire cela, qui a donc ceci, et donc qui fait que euh, Jésus est né. Il m'écoutait attentivement et puis il me regardait il me dit mais, mais papy, parce que j'ai dit Dieu non, Dieu a fait pour que Jésus puisse naître. Alors lui-même me dit mais papy, mais Jésus il est Dieu, alors vous comprenez donc, lui, attendez, ce n'est pas qu'il a fait la dédiction, mais il savait que Jésus était, il m'a dit qu'il connaît, parce qu'il m'a dit lui-même, dit que Jésus est Dieu. Alors, explique-moi comment Jésus, les dieux, hein, puisse créer et qu'il puisse maintenant donner, effectivement, que Jésus vienne. Parce que là, j'étais étonné, j'ai dit, mais donc cet enfant, il écoute la prédication, parce que comment peut-il faire la relation et dire que Jésus est Dieu « Ah oui, mais ben, si Jésus est Dieu, alors maintenant, dis-moi comment Dieu... »« Ah, ben, attends, attends, ça, fait. ah ben, mais dis-moi comment Dieu a pu faire en sorte que... » Parce qu'il me regardait comme ça, écoutez, « Dis-moi comment Dieu a pu faire... » Alors je l'expliquais. J'ai dit « Voilà, mon grand petit jeu, pour que tu puisses comprendre un peu, voilà, voilà, voilà. » J'ai dit une chose pour que tu comprennes. Je voulais lui faire comprendre à son âge. Vous suivez Parce que c'était quand même problématique pour lui, c'est que Jésus est Dieu, et que Dieu dise qu'il est effectivement face là, et puis que Jésus sorte, et il que... Alors, j'ai dit, écoute, pour t'expliquer la chose un peu hein, naturellement naturelle, afin que tu comprennes, il me suivait. J'ai dit, tu vois, ça c'était un grand fleuve. J'ai dit, oui, tu vois grand fleuve. Alors, j'ai dit, lors de ces grands fleuves-là, avait pour irriguer la terre pour être de la il eh ben, y a un cheminement qui s'est fait que l'eau. Enfin, Je l'expliquais par exemple dans le dire que c'est l'océan. Donc l'eau, pour maintenant aller sur la terre, il y a un cheminement qui fait que ça suit comme un petit canal qui s'ouvre. Donc c'est ce qu'on appelle le fleuve. C'est ça, donc ce sens comme un fleuve. Et puis il fait son tour, et puis il va arroser la terre, et puis la semence qui est dans la terre germe. Est-ce que vous suivez aussi et quand la sémence qui est à la terre, elle germe, maintenant, qu'est-ce qui se passe L'eau maintenant, donc le fleuve, donc l'eau qui était dans le fleuve, donc fait son tour, il va se retourner et retourner aussi où c'est dans l'océan. Donc c'est ça, donc les grands dieux là. C'est comme l'océan. Et puis maintenant, il s'est fait petit comme un canal, le fleuve il est venu sur la terre, il a fait germer, il a rien à pouvoir agir, maintenant quand le petit fleuve, -fleuve a terminé son travail, il retourne, il va jusque maintenant dans l'océan. Vous voyez, ah, papy, le grand donc le grand Dieu, c'est l'océan, et puis Jésus, c'est comme le fleuve, et puis après il retourne, il devient le même océan, donc on a le même mot, en fait. Donc, c'était simplement pour que l'enfant comprenne. Alors nous, nous sommes allés, nous comprenons, effectivement, les choses comme cela, et sont, effectivement. Alors, la parole de Dieu nous fait savoir que le Dieu du ciel s'est fait donc homme. C'est que Dieu s'est fait homme. Donc, c'est Dieu en question qui s'est fait homme, le son, c'est ça qui est merveilleux, que le diable ne pouvait pas, qu'il va pouvoir comprendre. Le sang, effectivement, qui a formé le corps que vous, parce que il, il, vous le savez, hein, il dit c'est pour ça, ne dormez pas, ne baillez pas. Dans les Saintes Écritures, je pense au livre des Hébreux, il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé encore. C'est le... Ces corps-là, euh, comme lorsque Jean-Baptiste a eu à pouvoir le baptiser, donc dans l'eau, en de l'eau, il dit, mais celui-ci est mon fils, bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir de demeurer en lui. Donc euh, Dieu s'est déversé donc en Christ. Parce qu'on avait entendu effectivement que nous avons eu l'Esprit des Saintes comme une colombe. Dieu s'est donc déversé le corps effectivement et c'est pour ça qu'il a toujours eu à pouvoir dire c'est lui qui m'a vu moi a vu le père pour que tu vois que Dieu est esprit tu dois le voir il, il n'a pas autre forme de le voir que sous cette forme là de Jésus le Christ c'est pour ça qu'on l'a appelé Jésus tu lui donneras le nom de Jésus qui veut dire il y a avait il y avait de l'Ancien Testament. Vous connaissez, non Il est devenu donc sauveur. Parce qu'il est devenu homme. C'est pour ça qu'on l'appelle fils de Dieu, c'est-à-dire le sauveur. Donc c'est dans cette, cette position-là, donc dans l'action, qu'il est appelé donc fils de Dieu. Il est donc venu pour sauver. Donc. C'est pour ça qu'on dit que euh, Jésus-Christ, notre Seigneur, est le Dieu tout-puissant. Mmh. On dit que toute la plénitude de la divinité donc habite donc en lui. Donc effectivement, comme toute la plénitude de la divinité habite en lui, il est Dieu. Or, s'il est Dieu, c'est-à-dire qu'en dehors de lui, il n'y a aucune autre puissance, aucune autre... Est-ce que vous comprenez Amen. Parce que que ce soit Satan et tous les démons qui sont là, effectivement, ils ont tous été créés par ces dieux-là. Oui. Vous suivez Amen. Donc, ils ne peuvent avoir la puissance que celle que ce Dieu-là lui a donc donnée. Mais maintenant, c'est ces dieux-là qui devient homme pour être ton parent rédempteur. Alléluia. Amen. Alors, vous voyez les niveaux. Comme vous voyez la hauteur. Vous voyez effectivement la grandeur. Amen. Donc, Dieu du ciel, il devient un homme pour devenir effectivement ton parent rédempteur. J'aime Jésus, j'aime Dieu. Amen. Parce que Dieu a donné. Dieu, il y a quelque chose de merveilleux que le Seigneur a dit dans le Saint-Esprit. Il dit Mais Dieu a tant aimé le monde. Qu'il a donné son fils unique, afin qu'il croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, c'est-à-dire que, la vie que tous les démons peuvent avoir, vous me suivez très bien? C'est qu'ils ont comme vie, effectivement, là. Ben, c'est une vie éphémère, elle va s'arrêter un jour. Oh oui, oui, oui. Il n'y a aucun démon qui peut vivre éternellement. Vous devez savoir, frères et sœurs. je veux que vous vous réveillez un peu. Mm -hmm. Satan ne peut pas vivre éternellement. Aucun esprit, aucun démon. Parce que ce sont des esprits, hein? Mais ils ne peuvent pas vivre éternellement. Mais, mais vous, en fait, que le Seigneur a racheté, parce que s'il t'a racheté, tu deviens donc à lui. Mais vous, le Seigneur, vous a donné la vie éternelle. Par le, par le prix du rachat qui a été payé, il a manifesté qu'effectivement qu il a donné ce qu'il avait pour vous. Est-ce que vous comprenez Mais Maintenant, vous, effectivement aussi, quand il vous a racheté, vous lui appartenez. Vous êtes aussi de la même nature que lui. Est-ce que vous comprenez Donc vous avez donc la vie éternelle. Maintenant je vais vous poser la question si vraiment vous croyez que vous avez la vie éternelle, vous le croyez vraiment sincèrement Vous le croyez vraiment C'est pas une idéologie. Bon maintenant, si vous croyez que vous avez la vie éternelle, c'est-à-dire qu'il n'y a que Dieu seul qui est éternel, vous me suivez un peu Seul Dieu est éternel. Donc, si tu as la vie éternelle, c'est que tu es fils de Dieu. Donc, tu es aussi Dieu. Est-ce que vous suivez? Donc, si toi, tu as la vie éternelle, c'est que tu es quand même Dieu. Alors, maintenant, écoutez-moi, s'il vous plaît, comprenez bien. Maintenant, écoutez-moi. Si vous avez la vie éternelle, c'est que vous êtes de Dieu, donc vous avez la vie, donc vous avez la vie, la, la vie de Dieu. N'est-ce pas? Alors, maintenant, Satan, les démons, quelle vie ils ont Je vous pose la question. Satan et tous les démons, quelle vie ils ont Donc Satan ne peut pas vivre éternellement. Ah non, ah non, non, non. Parce qu'il n'a pas la vie éternelle. Alors si toi, tu as la vie éternelle, ça veut dire que tu es plus puissant que les démons. Amen. Est-ce que vous comprenez Donc déjà, par la vie que vous avez. Vous êtes supérieurs. Amen. Alors dites-moi, frères et sœurs, pour l'amour de Dieu, est-ce qu'un démon ou Satan peut dominer sur Dieu Non, non on ne dit pas non pour pouvoir dire non. Vous dites non, non, non, non. Il faut quand vous répondez, il faut que vous réfléchissez est bien. Est-ce que Satan peut vraiment Parce que c'est lui qui lui a donné la vie, c'est Dieu. Mais maintenant, vous, vous avez la vie de Dieu. Et vous, vous êtes des dieux. Parce que c'est de qui, non Vous avez cette vie éternelle, effectivement, qui est des dieux. Alors dites-moi, mon frère et ma soeur, d'où un démon pourra-t-il venir pour dominer sur un dieu C'est pour ça qu'il nous a dit que, qu'à mon nom, ils chasseront des démons. Est-ce que vous comprenez Donc, vous, vous êtes appelés à chasser les démons. Aucun démon n'est poussé à pouvoir te jaser. Non, mais c'est vrai, parce que de quel do... comment d'abord, par quel chemin, par quel moyen il va arriver à pouvoir toi... Parce que c'est toi qui les chasses. Il ne pourra jamais te chasser C'est pourquoi quand, quand les gens disent, ah, vous savez, les démons vont me procéder, mais non, les démons ne peuvent pas parce que toi, tu sais où tu en es. Amen. À moins que tu ignores qui tu es. Oui, voilà. <rire> bien sûr. À moins que tu ignores qui tu es. C'est ça le grand problème. Mais quand tu sais, vous savez, quand nous nous entendons comme ça, c'est pour vous, vous dites, ah, nous savons, nous savons, frère, ça ne sert à rien. Mais si vous le saviez, vous le croirez. Amen. Mais si vous le croyez, vous ne serez pas comme vous êtes. Donc la connaissance que vous avez là, elle ne vous sert à rien. Non parce que vous savez je crois que c'est le psaume 93 c'est le psaume 83 dont on te parle que vous êtes vous connaissez pré donc, pré -donc cela. je, je sais quand même que nous lisons le psaume en question fait que vous voyez psaume je pense 83 ou quelque chose comme cela non, non. bon regardez psaume 93 euh, je te vois hein. dans les psaumes je sais 83 je suis ici voilà et ça oui, c'est 82, je pense. Alors, je pense que oui, c'est ça. Alors, il dit... Psaume 82. D'abord, il dit, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Vous comprenez Il juge au milieu des dieux. N'est-ce pas Bon, maintenant, regardez bien. Il dit ici au verset, pour que vous puissiez comprendre, hein, verset 6, qu'est-ce qu'il nous dit « J'avais dit, vous êtes des dieux. » Vous entendez cela ?« Vous êtes tous des fils du Très-Haut. » Donc, quand tu es fils de Dieu, Amen. tu es Dieu. Amen. Maintenant, regardez, frères et sœurs, comme je disais tantôt, c'est bien, vous connaissez, mais est-ce que vous le croyez, parce qu'il y a une différence entre connaître et croire. Est-ce que vous comprenez Parce que, frère, quand vous connaissez qui vous êtes, effectivement, les démons ne vont pas venir vous tourmenter. Non, frère, mais c'est parce que vous, vous ne croyez pas et vous leur donnez l'accès parce que vous croyez qu'ils sont plus forts. Vous ne pouvez pas, oh frère, les démons me tourmentent toute la nuit. Bien sûr, frère, ma soeur, on va prier pour toi. Quand on priera pour toi, tu pars avec la foi, c'est terminé. Amen. Mais si tous les jours, oh frère, les démons, oh frère, les démons. ah frère dit, mais frère, tu fais du marché avec les démons, c'est pas possible ça. On ne t'a jamais dit qu'il faut collaborer avec les démons. On t'a toujours dit, il faut chasser les démons. Amen. Si tu les chasses, mais c'est sûr et certain que tu gardes le territoire. Maintenant, regardez bien. Il dit ceci. Donc, il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous fils de très haut. Maintenant, regardez. Mais cependant, vous mourrez comme des hommes. Il dit, mais vous tomberez comme un prince quelconque. Ah, mais oui. Ah, oui, frère. Je voudrais que vous puissiez comprendre, c'est ça. En fait, il dit, il vous dit ce que vous êtes. Mais en fait, vous ne réalisez pas ce qu'il vous dit, parce que frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ sur la terre, il savait qui il était. Non, c'est vrai, c'est ce que il savait effectivement ce qu'il, ce qu'il, qui il était. Et c'est pour ça que même quand il passait, on s'en m'a mais les démons tremblaient, les démons reconnaissaient qu'il a quelque chose. Sans peut-être savoir que Yo, tu es le fils du Dieu, très haut, effectivement, ainsi de suite, Donc vous savez cela, il les faisait taire. Donc il ressentait ce qu'il était. Parce que lui-même, il savait qui il était. Mais toi, si tu ne sais même pas ce que tu es, comment même les démons, ils vont te faire trembler. Ils vont se jouer. Bien sûr que oui. Mais ils ne peuvent pas te faire trembler. Parce que si tu es ignorant de ton droit, mais quand toi tu sais que tu es fils de Dieu et que tu es Dieu, les démons ne peuvent pas te faire trembler. Amen, Amen. Amen. Amen. Nous n'avons pas lutté contre la chair et les mais contre les dominations. Frère, vous devez savoir ce que vous avez. Ah oui, vous devez savoir ce que vous avez. Pour que même quand vous êtes dans la maison, frère et soeur, parce qu'il y en a des gens qui disent Oh, c'est une maison hantée, j'entends des casseroles. Vous savez, je, je vais vous dire Non, non, non, mais c'est sérieux. Je vais vous dire, frère. Et c'était donc, en France, oui. Donc, dans l'assemblée de nos frères. Et puis bon, il y a un frère qui était là, avec sa famille, dans la maison. Il dormait avec ses enfants, sa femme, et, et, quelque chose, ils entendaient quelqu'un qui venait, donc, cet esprit, qui ouvrait les armoires, qui faisait tomber les casseroles et tout ça, les choses, effectivement. si. Oui, bien sûr. Parce qu'ils avaient pris des choses qui avaient été avec une personne qui faisait de tout tentes. Tout, tout. Quand vous avez des démons choses, évidemment, ça arrive. Donc il souffrait avec sa femme ses enfants effectivement donc les nuits donc c'était pas possible Boucan à gauche à droite dans la chambre on a les pas qui marchent effectivement oui on ouvre les armoires les cassons partaient. alors il souffrait alors ils m'ont demandé de pouvoir aller chez eux pour pouvoir prier dans la maison oui c'est en France pour aller prier dans la maison. Dans la maison, nous, on entend des gens qui partent, qui marchent, qui marchent, effectivement, qui ouvrent les armoires, et les, les, les, les micro-ondes qu'on ouvre, effectivement, vous n'êtes pas là, mais bon, on entend, les micro-ondes qui se mettent en marche. Mais, mais c'est sérieux, ce sont des choses vécues. Donc, cet esprit-là venait ouvrir les casseroles, venait se faire dire, se et tourner les micro-ondes, le four et tout ça, tout ce que vous avez comme à la maison, les frères, ils, avaient, ils souffraient. Alors, je suis arrivé, je suis rentré quand même dans la maison, Là, j'ai dit, le frère était là, il me raconte avec sa femme, nous ne vivons pas, nous sommes, ce n'est pas possible, effectivement, il y a toujours des casseroles, c'est là qui bougent. effectivement. Je lui pose la question, mais des armoires dans lesquelles les casseroles, on bouge, c'est comment dit Non, on est là, comme on est assis là-bas, on ouvre, on ouvre vraiment, tu entends qu'ils puis tu vas dans la cuisine, tu entends tu vois les micro-ondes qui s'allument, et commence à tourner tout seul, évidemment, comme ça. Donc tout ça, il dit, mais ça, c'est ce que nous vivons, quotidiennement ici. Alors je pose la question, l'armoire en question, oh, l'armoire venait de les cellules de notre société arrière qui était aussi faisant des choses comme ça. Quand Je dis, mais oui, cette armoire là il est attachée à quelque chose. Donc c'est normal que cet esprit-là vienne pour ce qui est à lui dans la maison, ici. Alors je dis, mais vous croyez que si je prie, le Seigneur, notre Dieu, faire en sorte que ces démons-là... Sanaï, que vous soyez tranquille. Parce que je disais ceci en on leur a dit, mais ce démon doit partir. Oui, oui, il n'a pas le droit de rester dans votre maison. C'est ce que, que j'ai dit. J'ai dit, ce démon doit partir. Il ne peut pas rester ici. Alors, quand vous parlez, c'est comme je saute un peu à cela. Le papa là, il avait un fils. Son fils était aussi parti quelque part dans un campement, la... bref. Mais ben, il a été possédé par un, un mauvais esprit. Alors ces mauvais esprits, même dans l'église où ils étaient là-bas, oh là là, quand ils commençaient, ils s'élevaient, ils cassaient tout dans l'église c'était à la maison ça n'allait pas c'était vraiment intenable bon les frères m'ont appelé s'ils peuvent amener l'enfant le, ici pour que euh, je puisse prier pour, pour lui donc c'était un jeune frère je crois qu'il y a quelques uns s'il les connaît et euh, alors nous étions hein, hein, ici ce jour-là nous avions nous étions nous avions avec quelques frères donc, frères il y tous les, autres. les frères étaient aussi donc le frères les, les frères qui étaient, étaient venus aussi oui les frères étaient venus avec donc les frères la France aussi de, de m'appelle aussi, puis notre bénémoine frère aussi, il s'était venu. Puis comme nous étions en bas, puisque le papa est venu avec l'enfant pour qu'on euh, ait, on a essayé de pouvoir faire tout ça n'allait pas, et on va venir ici. Alors je regardais l'enfant, j'ai dit, bon, euh, on va monter. Et le papa, au lieu de rester en bas, il surveillait. J'ai dit à frère euh, le frère qui était avec moi, j'ai dit, bon, on va monter. Donc le frère Daniel, les autres frères étaient ici, ils étaient venus aussi. Donc euh, les jeunes hommes étaient là. Le papa était là, derrière la porte, là-bas, il essayait de pouvoir regarder parce qu'il savait que, euh, là, dans leur assemblée, dans l'endroit où il était dans cet enfant-là, quand ça le prenait, il, il cassait tout, personne ne voulait les tenir. Alors, il vient, il était là, et moi, je me suis mis « easy ». Puis, le frère, notre frère était là, notre frère était là aussi. Frère était là. Alors, les jeunes hommes étaient là, parce que j'ai dit « bon, faites-les monter, comme ça on va prier ». J'ai demandé. Alors, je me tenais là, je regardais, donc, le frère commençait à lui parler avec lui, « Mon frère, ça va ?» Comment Et le jeune homme parlait très bien. Il dit, « Non, moi, je n'ai pas de problème, ça si va bien, je n'ai pas vraiment de problème, ça, ça va. » Et euh, c'était seulement comme c'était, il s'est passé comme vous avez remarqué là, « Mais maintenant, c'est fini, je suis très bien. » Alors, je dis, bon, « bon, Non, non, c'est fini. » J'étais là debout, je disais rien. Et puis tout d'un coup, je le regarde. Parce que le frère me regardait. Alors j'ai dit, j'ai dit au jeune homme, j'ai dit, tout va vraiment très bien. Alors quand je parlais comme ça, on pensait que je m'adressais au jeune homme. Mais en fait, j'étais en train de m'adresser à la chose qui était dans un jeune homme. Alors, le frère était surpris de voir que quand j'ai prononcé... Dieu mettez-moi, hein. les frères peuvent voir cet ce témoignage-là. Le frère était surpris de voir que quand j'ai simplement parlé, on a vu les jeunes hommes bondir, mais comme un, vous savez, comme un animal, de là où il était, pour wow, venir jusqu'à là, aussi ici, à cet endroit-ci. Mais alors, au télé, les frères sont venus, au télé. Alors, je me suis simplement approché du jeune homme. J'ai simplement ordonné aux démons qui étaient, c'est la vérité, Dieu m'est témoin. Et les frères, ils, ils connaissent cela, parce que bon, ce sont des frères que vous connaissez ils sont venus, ils pour apporter la parole, vous pouvez leur poser la question. Et j'ai simplement dit, toi, tu ne peux pas rester là. Tu dois sortir de ces jeunes hommes et qu'ils soient libres. Les jeunes hommes ont poussé un soupir tellement puissant, il est resté par terre comme mort. Alors j'ai regardé, je vous dis la vérité, je regardais les frères, j'ai dit, frère, nous pouvons descendre en bas, tout est terminé. Le papa était en train de regarder son fils qui est là, mort étendu, et puis le monsieur qui dit, descendons. J'ai dit, non, j'ai dit, descendons, il n'y a plus de problème, rien à faire. Alors on me regardait un peu bizarre, dit, non, non, non, allons en bas. J'ai dit, laissez-le, laissez-le là où il est, il n'y a plus de problème. Alors le papa, regardez, il était inquiet, il dit, ça n'avait pas rentré. Puis on a dépassé le papa à la porte, on est descendu jusqu'en bas. Alors on rentre dans mon bureau. Alors les frères viennent autour de moi, nous étions en train de pouvoir parler. Et puis le papa vient. Alors le papa vient, il rentrait dans mon bureau. Alors, écoutez, ce que je vous dis la vérité. Alors, tous les frères étaient avec moi au bureau, effectivement, avec qui nous étions ici. Moi. Et puis, euh, mon bureau en bas. Puis le papa vient, il s'est tenu de côté du frère Yves qui était là à côté. Et puis, je le regarde, le papa. Et quand ça, j'ai dit, est-ce que tout va bien vraiment avec toi Il fait comme ça. Je regarde le frère Yves, je dit, frère, le papa ici, il a un problème, il a besoin de délivrance. Quelques minutes simplement, et puis il appelle le frère à l'extérieur. Il dit, oh quand le frère Léonard m'a posé la question, j'ai failli l'étrangler. <rire> j'ai senti le désir de pouvoir l'étrangler. Moi, j'ai dit, mais c'est ça ce que j'étais dit. C'est pas lui, c'est la chose qui est là-dedans. Et qui est réellement, que s'est sentie, donc, démasquée. Et bien, c'est quand je suis arrivé dans la maison, donc, où il y avait... Il était là. Et maintenant, quand je me suis mis debout pour pouvoir maintenant prier, c'est pas pour rien qu'on prie chez vous à la maison. Prenez pas ça comme, bon, c'est coutume, mais on va faire non. Non, non, non, ça a une raison. Alors, je me suis mis debout, simplement, là, dans cette maison, parce que j'étais là comme ça, et puis le papa était assis là, et puis la famille, la femme et les enfants qui se plaignaient, tout ça. Je me suis mis debout. J'ai ordonné à ces démons, tous ces démons-là, qui étaient de à faire sortir, bouger les casseroles, les frigos, les congélateurs. Les micro-ondes, comme ça, pas là. Je les ai vraiment ordonné de sortir et je les ai chassés de cette maison. Et alors quand j'ai ordonné cela, c'était tellement puissant que les papas est tombé. Ah oui, donc tous les démons qui étaient aussi là-dedans, à ce moment-là aussi, ils sont sortis. Depuis ces jours-là, la maison Amen. était en paix jusqu'à ces jours. Bien sûr que plus de micro-ondes qui se lèvent toutes seules et les casseroles et tout ça ainsi de suite, effectivement. Parce que, pourquoi Parce que le Seigneur a pris le contrôle. Nous, nous, nous devons connaître une chose. Et c'est à ça que je, je voudrais que vous puissiez aussi comprendre. Frères et sœurs, il n'y a aucun démon qui peut dominer sur vous en tant que fils et fille de Dieu. Vous êtes de fils et de filles de Dieu. Et l'autorité de Dieu vous a été aussi donnée. Ce qui veut dire qu'effectivement, que dans votre vie, quand vous avez quelque chose qui ne va pas, vous pouvez venir ici, nous allons prier pour vous. Et quand on prie pour vous, soyez sûr et certain que les démons, il est parti. Mais vous pouvez faire venir les démons, vous-même. On l'a chassé, et quand vous rentrez, vous commencez à douter. Il n'est pas là, mais là, le doutes, c'est la clé pour qu'il revienne. Ah oui, mon état n'a pas changé, mon état n'a pas changé. » Mais en fait, ton état a changé, mais tu ne le remarques pas. Mais le fait que Dieu dit qu'il n'a pas changé, vous laissez les démons venir et entrer en vous. Donc, il faut que nous puissions comprendre une chose qui est très importante. Il n'y a aucune chose qui peut dominer sur vous. Parce que le Seigneur a déjà payé le prix. Le rachat que le Seigneur a payé, je vous le répète, j'ai terminé par là. Le rachat que le Seigneur a payé, le prix qu'il a payé, il n'y a aucun être, aucun esprit, je dis bien aucun esprit qui peut payer le prix pour dire non, je le rachète de toi. Est-ce que vous comprenez? C'est tellement haut qu'aucun ne peut payer un autre prix qui peut même valoir. Ou être même au-dessus de ces prix-là. Donc c'est-à-dire que si vous appartenez au Seigneur, vous l'appartenez pour toujours. Amen. Donc le seul qui peut dominer sur vous, c'est le Seigneur. Amen. Aucun démon, Amen. aucun esprit mauvais ne peut avoir le droit sur toi. Amen. Mon frère et ma soeur, il faut que tu le saches. Amen. Tu dois le savoir. Et si tu es un fils de Dieu, une fille de Dieu, qu'un esprit mauvais a trouvé l'occasion de pouvoir entrer, ces démons-là ne peuvent pas rester. il doit partir. Parce que tu as été racheté. Le prix est un prix qui est très élevé. Si par mes il est entré, on doit les chasser. Alléluia. Oui, monsieur. Oui, madame. Mon frère et ma soeur, le Seigneur vous a racheté pour être libre. Pas pour revenir sous la domination de quoi que ce soit. C'est pour ça que vous devez être fort. Et dans toute circonstance, dans toute situation, effectivement, vous devez savoir que vous êtes des fils de Dieu. Et le Seigneur, notre Dieu, est avec vous pour agir dans le travail. D'ailleurs, regardez, je termine par là. Vous l'avez pas remarqué Je crois on en a parlé avec mon grand-ci, mon frère. Nous avons loué nous avons loué Dieu dans le bureau tout à l'heure. Et qu'est-ce qui s'est passé, effectivement On dit, mais Seigneur, merci. Merci parce que on a pris des mesures. On a eu à pouvoir, mais quant à l'église, quant à l'église, on n'a pas touché. Alléluia. Vous n'avez pas vu que c'est grand. On dit même qu'ils peuvent avoir les réunions, mais ça fermé, ça fermait, ça fermé, ça fermé. Mais l'église, non. N'est-ce pas merveilleux de pouvoir louer Dieu Alors, les nous père. Tendre père et précieux sauveur. Nous nous tenons devant ton trône de grâce et de miséricorde, Père. Parce que tu es réellement notre Dieu. Tu es réellement le puissant vainqueur, mon bénémoine, Père Nous réalisons combien tu es tellement si grand, Père, oh Dieu. Combien tu domines sur toutes choses, mon bénémoine, Père Et tu dois prendre la grâce d'être le fils et le fils de Dieu, mon bénémoine, Père Dieu. Un fils de Dieu, une fille de Dieu, mon Père Dieu. Il n'y a aucun démon qui peut le lire, mon Dieu. Parce qu'il est libre, Père oh Dieu. La délivrance est libre, mon Dieu. Que ton peuple soit libre, Père Dieu. Oh Père Tubisson, parce que tu n'as pas changé mon roi tu demeures le même dieu le même qui a dit père division dieu merci si vous que dieu tu dois libérer père division dieu allez libre mon roi nous t'appartenons mon bénévole père, père de vie, dieu. nous avons été rachetés à un prix tellement si grand mon roi par le sang précieux ton sang toi mon bénévole père, père de vie, dieu. mon frère est libre mon bénévole dieu ma soeur est libre mon -père, pour Dieu père division parce que toi tu as eu à pouvoir racheter mon bénévole père son dieu je te loue je te rends grâce mon bénévole père, père de vie, son dieu te remercions pour ce que tu fais seigneur prépare nous encore pour nous bénémoine Père Saint-Dieu, parce que nous voulons qu'on nous tenions encore la présence, bénémoine Père dieu pour que toi tu fasses encore des grandes choses, bénémoine Père Tibissant, je te remercie mon roi, je te loue de tout mon cœur, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Ce que tu as fait, ce que tu fais, est tellement grand, mon bénémoine, Dieu, Ton peuple t'a loué. Ton peuple a prié, bénémoine, Père Tibissant. Et tu as entendu, mon bénémoine, Père Tibissant. Louange et honneur à toi. Oh Jésus-Christ, mon roi. Tu as offert une brèche pour nous, bénémoine Pas Tibissant. Nous voulons saisir l'occasion, mon bénémoine, Père Dieu. Pour te louer, bénémoine davantage mon roi. Vous tenez mon Père, tu père Dieu, pour ta bonté et ton amour à l'endroit de ton peuple à toi, mon béni, père. Que ce peuple soit rassuré, mon béni, tu père sans, qu'il soit fort, mon béni, tu père sans, Dieu. Oui, parce que tu l'as dit, mon béni, tu père sans, à mon nom ils chasseront les démons, père Dieu. Et nous avons le pouvoir, mon béni, tu père sans, Dieu. Que tu délivres, mon frère et ma soeur, mon père. Qu'ils soient aussi libres, mon béni, pour père tubissant, dans l'ambassade avec toi, mon béni, tu père tubissant. Que tous les liens soient brisés, au nom de Dieu, mon père tubissant, Dieu. Et que ce peuple puisse encore te louer, mon père Dieu. Avec assurance, mon ben, béni, Père, au Dieu. Père, qu'il ne soit pas froid, mais qu'il soit bouillant, Père. Non pas faible, mais tellement fort, mon ben, Père, du Patrichon. Oh Dieu, en dormant, qu'il puisse avoir des visions, mon ben, de Père, du Patrichon. Oh Dieu, que les rêves soient aussi, mon ben, Père du Patrichon, Dieu, que la mort soit éloignée, mon ben, mon Père, sans Dieu. Mais la vie, mon ben, Père, du Patrichon, dans les sommeil, mon ben, Père, Dieu, qu'il ne voit que ta face à toi, Père. Louange et honneur à toi, parce que tu es notre Dieu. Tu as payé le prix mon roi, mon ben, Père. Nous sommes libres en toi, mon ben, Père, au Dieu, et nous t'appartient non père merci pour mon frère merci aussi pour ma soeur merci pour ton amour et merci pour ta bonté mon Seigneur Jésus nous sommes heureux nous sommes plus que vainqueurs en toi notre Dieu et nous t'aimons Seigneur et nous voulons te servir tu as dit sanctifier par la vérité ta parole est la vérité mon sauveur nous te remercions encore pour tout ta bonté, Seigneur, et ton amour. Garde ton peuple, garde mes frères. Garde aussi mes soeurs, Père Saint-Dieu, et ceux aussi qui sont en connexion là où ils sont, mon bénévole Père Saint-Dieu, que ta bénédiction du ciel leur soit aussi accordée, que la grâce et aussi la délivrance leur soient accordées, que ces jours que nous allons avoir, Père Saint-Dieu, soient des jours bénis, que nous venions avec des ailes, mon bénévole Père Saint-Dieu, parce que ce sont les affaires de notre Père, nous occupons de ce qui est à nous, les affaires de notre Père, nous sommes heureux de pouvoir nous asseoir à ses pieds, pour le louer, pour l'écouter, pour l'obéir, pour le servir encore davantage, parce que, oh, Père que ton nom soit béni louange et honneur à toi Merci, merci pour ta bonté Merci pour ton amour Merci pour ta grâce Accompagne et soutiens mon frère et ma soeur Dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ Merci, merci Merci Père, merci Tu es roi, merci Merci Père Merci, Père. merci, Père. merci, Père. merci Père. oui Père Gloire à toi Merci mon Père Tu es merveilleux Père Nul n'est comme toi Oui Père Amen, Amen, merci Oui Père Davantage mon Roi De qui aurions-nous peur mon Roi Oh tu as tout vaincu mon sauveur. Je te remercie encore Amen, merci Merci, merci, merci. Tu l'es, mon sauveur. Oh, ta puissance est sans pareil, mon sauveur. Merci, merci. Oui, tout ce que nous avons, le monde ne vit que par toi, mon bénévole, Père Saint Dieu. Les souffles que tu donnes aux âmes, nous te remercions. Tu contrôles tout, mon bénévole, Père Saint Dieu. Tu gardes ton peuple, mon Seigneur. Merci, merci. Merci Père pour ton peuple, merci pour tes fils et tes filles qui sont à toi, nés de toi Père, et qui t'aiment aussi de tout leur cœur. Je t'en suis reconnaissant, je te remercie pour cela Père, au nom du Seigneur et sauveur Jésus Christ. Amen. Non, nous ne saurions devant tant de resteriez-vous sans rien faire serez-vous indifférent sous la croix sous la croix rien n'est le en avant faire de couronnée oui sous la croix Et